De mon jardin, allez. De ton jardin, du jardin de marie -Jane. Je me présente, Marie-Jeanne Dupont, et j'ai repris le commerce en 2016 à un bar, tabac, épicerie, euh, sous le nom du relais de Fercé, donc à Fercé. Je fais le dépôt de pain, euh, la charcuterie du bourg d'à côté, euh, je suis partie de travail je travaille avec les petits artisans du coin les primeurs euh, de Châteaubriand et euh, le service aux, euh, aux personnes, s'il faut déplacer, il faut leur porter leur panier. Je suis gérante du magasin et je suis bientôt à la retraite. Donc euh, la commune est en recherche d'un remplaçant. Vous pouvez vous adresser à la mairie de Fercé pour vous accompagner dans toutes vos démarches.